Eh, hey, vous faites quoi les amis Ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe Regardez quoi. Un euh, je cherche un cadeau pour aujourd'hui. Un cadeau Oui. Ah, c'est son anniv. Oui. Ah, mais faut pas regarder sur internet, tu vas te faire avoir. Le mieux c'est d'aller à la boutique Ma Galerie Création. La boutique Ma Galerie Création et là tu des idées cadeaux, euh, tous les prix. Et en plus la vendeuse est super sympa. Ouais, mais elle a 22 ans. Eh ben, il y en a pour tous les âges. Il n'y a pas que les petits, hein. même pour les grands. Hein. Beaucoup d'idées cadeaux. Hein. Parce bon. que sur Internet, ce n'est pas, pas sérieux Internet. Franchement, non. Le mieux, c'est ma boutique Galerie Création. Bon, ben, je vais quitter l'ordinateur et y aller, alors. Va à la Galerie Création. Ça déchire